La semaine dernière, j'ai été contacté par quelqu'un que j'ai formé dans son entreprise et qui m'a demandé de l'aide sur une question personnelle. Il va démarrer cette année un cours dans une université. Et en préparant ce cours, il s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à construire son déroulé, à organiser toutes les connaissances qu'il voulait transmettre. Ces deux questions essentielles étaient « De quoi ont besoin les étudiants ?» et « Comment leur apporter ce que moi j'aurais aimé avoir lorsque j'étais à leur place ?» Quelques jours plus tard, il m'a envoyé un mail pour me dire qu'il y voyait plus clair sur le cap et les moyens à mettre en œuvre. Ça m'a fait très plaisir et je me suis dit qu'il pouvait être utile que je regroupe les principaux points de cette discussion dans une vidéo sur « Comment préparer une formation ». Pour ceux d'entre vous qui, comme lui, donnent des cours dans des écoles ou des facs, et aussi pour tous ceux de peut-être encore plus nombreux qui animent des formations au sein de leur entreprise sur « au choix »,« nouvelles procédures »,« évolutions réglementaires », Nouveau logiciel, que ce soit d'ailleurs en interne ou en externe avec des clients, des partenaires, etc. Règle numéro 1. Ne confondez pas empathie et sympathie. La première chose que j'ai demandé à la personne qui m'avait contacté, c'est d'arrêter de se mettre à la place de ses étudiants. Oui, bien sûr, c'est important de se demander dans quel état d'esprit ils sont et de réfléchir à leurs attentes. Mais à force de vous mettre à leur place, vous allez basculer en sympathie. C'est-à-dire que vous allez finir par définir votre cours par rapport à leurs besoins supposés. Et je dis bien supposés, parce que vous n'êtes pas à leur place. Mon client a imaginé les besoins de ses étudiants par rapport à ceux qu'il avait, lui, lorsqu'il était à leur place. Alors, d'abord, du temps a passé, et il est très improbable que vous vous souveniez de votre état d'esprit lorsque vous étiez, vous-même, un débutant de votre métier. Ensuite, justement parce que du temps à passer, il est aussi très improbable que les étudiants d'aujourd'hui aient les mêmes besoins que ceux d'il y a 10 ou 20 ans. Et en ce qui concerne les formations avec vos collègues, nous sommes tous différents. Il est très risqué d'imaginer les besoins de quelqu'un en partant des siens. Donc, la première règle, si vous voulez connaître les attentes de votre public, que ce soit des étudiants ou des collègues dans une formation, demandez-le. Et pour que votre question ait un sens, et que les personnes en face de vous puissent vous répondre, et envie de vous répondre, il faut que vous leur demandiez ce dont ils ont besoin, par rapport à ce que vous voulez obtenir à l'issue de votre formation. Avoir une vraie attitude empathique, cela suppose qu'on garde bien conscience que nous sommes différents de nos interlocuteurs. Revenez donc à votre rôle en tant que formateur, et pour cela, soyez clair sur le cap de votre intervention, c'est-à-dire votre objectif. Donc, règle numéro 2, Construisez l'objectif de votre intervention. Que votre prise de parole soit sur une séance ou sur plusieurs sessions, ce que vous devez vous demander, c'est « Qu'est-ce que je veux que mes étudiants disent, fassent ou pensent lorsque je vais les quitter »« Qu'est-ce qui me rendrait heureux ?» Si vous vous dites bah, « Ce qui me ferait, c'est qu'ils disent euh, c'était un cours euh, sympa, ou bien c'était un prof sympa », imaginez qu'ils continuent en disant « mais je pense que je ne vais rien faire de ce qu'il nous a raconté. » Ou bien si vous vous dites « c'était clair, j'ai eu toutes les infos » et qu'il termine en disant « je ne vais rien changer, on a toujours fait comme ça, je m'en fous. » Ou bien encore « j'ai trouvé que l'intervenant était un super pro, mais jamais de la vie je ferai le même métier que lui. » Vous voyez bien que ce qui est important, c'est le deuxième terme. Faites attention à ne pas confondre les moyens et votre vrai objectif. Pour convaincre votre public, ça peut aider, oui, qu'il vous trouve sympa. Mais le vrai objectif, c'est qu'il soit convaincu. S'il fallait choisir entre « formateur sympa » et « il m'a convaincu d'appliquer la nouvelle procédure », je pense que vous n'hésiteriez pas longtemps. Prenons quelques exemples. Pour une formation sur un logiciel, l'objectif pourrait être qu'ils aient envie de l'utiliser. Ou bien qu'ils soient convaincus qu'ils sont autonomes à la fin de la formation. Ou bien qu'ils préfèrent utiliser de nouvelles versions plutôt que l'ancienne. Pour une formation sur une réglementation, ce pourrait être « vous convaincre de respecter strictement cette nouvelle règle » et pas « je vais vous la présenter ». Pour une intervention en école, ce serait euh, « je viens vous donner envie de faire le même métier que moi » ou « je serais très heureux de vous convaincre de postuler dans mon entreprise » et donc ce n'est jamais « vous expliquer ce que je fais ». Règle numéro 3, construisez votre plan ensuite et posez des questions. Une fois que vous aurez votre objectif, construisez votre plan en partant des éléments qui sont les plus puissants pour atteindre cet objectif, en allant ensuite vers les moins efficaces. Et surtout, sortez de votre prise de parole les éléments qui n'ont pas de rapport avec votre objectif, en commençant par ces rapides rappels du contexte dont tout le monde se moque éperdument. Comme je vous le disais en introduction, n'oubliez pas le principe c'est que vous ne savez pas ce qui pourrait convaincre vos interlocuteurs. Donc, demandez leur Par exemple, envoyez un mail où vous direz « Pour préparer la réunion de la semaine prochaine, j'ai besoin de ton avis. Je veux vous convaincre de ceci. Selon toi, quels sont les points qu'il faut que j'aborde Quels sont les éléments qui pourraient te ou vous convaincre ?» Et dans le cas de mon client avec ses étudiants, il a réfléchi, il va probablement leur envoyer un questionnaire. Le jour J, vous pourrez démarrer en annonçant votre objectif. Ce que je souhaite aujourd'hui, ce que je veux dans cette formation, c'est vous convaincre de ceci, vous donner envie de cela. Puis, vous donnez votre plan. Voilà comment j'ai prévu d'atteindre cet objectif. Première partie, deuxième partie, etc. Je remercie les personnes qui m'ont donné des informations utiles pour construire ce plan. Est-ce que c'est OK pour vous Ou bien est-ce qu'il faut que je rajoute quelque chose Simple, non <rire> Si vous voulez avoir plus d'éléments, sur la préparation de vos prises de parole, alors c'est très simple, inscrivez-vous à mon webinaire gratuit de mardi prochain, 13h30, 14h. Le lien est en dessous de cette vidéo, dans les descriptions. À très bientôt.